Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment changer des fans sur un boîtier PC alors pour cette vidéo j'ai sélectionné un des fans de la marque GIM ou GIM, ça dépend, euh, voilà, ils sont RGB et en plus ce que je trouve super c'est que l'on peut modérer la vitesse des ventilateurs grâce à une télécommande qui est fournie dans la boîte qui se trouve ici, dans la boîte il y a la télécommande, le hub et les trois ventilateurs que je vais vous montrer de suite. Alors voilà, comme je vous disais, alors la boîte se présente comme, comme telle, comme ceci. Alors dedans vous avez, bien sûr, hein, vous avez les trois euh, fans RGB. fans rgb vous voyez qui se présente comme ceci la marque jim et ce qui est bien sur ces sur ces fans c'est que vous avez aussi tous les petits logos un peu tribaux qu'il y a sur ici et ici là là tout autour bien sûr derrière aussi pareil hein. ils sont euh, euh, rgb pareil que les ventilateurs voilà regarde, ça se compose 2-3 ventilateurs comme ceci vous avez la télécommande pour le réglage de la vitesse ou du RGB vous avez aussi le hub qui est fourni avec avec sa prise SATA pour l'alimentation vous pouvez brancher ici jusqu'à 10 fans, 5 d'un côté 5 de l'autre, et ici vous pouvez brancher encore des barres de LED si vous voulez décorer votre l'intérieur de votre PC, voilà et bien sûr les vis pour bien sûr hein, visser les fans sur le boîtier alors bah maintenant nous allons euh, passer à hein, un moment crucial c'est de monter euh, sur la façade trois euh, fans RGB en façade et ensuite nous allons monter euh, un sur la face arrière pour l'extraction de l'air chaud et les deux autres on les mettra en bas du, du PC. Je vais vous montrer. Euh, voilà. À tout de suite. Alors voilà. Tout d'abord, nous allons démonter euh, et, et puis débrancher, bien sûr, les trois fans qu'il y a sur la face avant pour éliminer le bruit hein, qui fait euh, énormément parce qu'il y a énormément de bruit sur cette façade sur, sur ce boîtier. Les ventilateurs, il n'y a pas de, de caoutchouc pour. Euh, absorber le bruit alors il y a énormément de vibrations et c'est très désagréable hein, quand vous jouez des heures avec le PC Voilà. Bah, ensuite nous allons les enlever et les changer après on va s'attaquer au fan à l'arrière celui qui est ici, on va l'enlever aussi pour bien sûr aller jusqu'à l'extraction de l'air chaud qui se trouve dans le boîtier et on va mettre les deux derniers, comme je vous disais tout à l'heure un ici et un autre ici qui va envoyer de l'air frais dans le boîtier et celui-ci bien sûr l'expulser l'air chaud qui aura là l'expulser vers l'extérieur alors ben, je vais faire le montage et puis ben, je vous reprends de suite après voilà les fans sont démontés vous hein, voyez j'ai été obligé de démonter la carte graphique plus la carte wifi et j'ai démonté le fan arrière et le fan qui se trouvait ici plus le, le petit logo MSI voilà. sinon impossible de le faire hein. Alors, bah, non, bah, nous allons commencer bah, par ceux de l'avant je vais les monter et puis je vous reprends euh, de suite après voilà ceux de l'avant sont montés comme vous pouvez voir, hein, j'ai mis la grille hein, de protection voilà je vais l'enlever je la remettrai après vous pouvez le voir et ils sont montés voilà vous voyez, ils sont bien montés hein, ils sont là 1, 2 et 3 que j'avais enlevé les autres, qui faisaient du bruit et j'ai mis les trois nouveaux voilà alors maintenant, nous allons passer bien, bien sûr installer celui à l'arrière qui se trouvera ici et pour cela, bien sûr, il y a un sens pour que le fluide d'air chaud sorte vers l'arrière. C'est-à-dire que le logo gym devra être sur la grille. Pour pas euh, faire l'inverse, envoyer de l'air frais et garder l'air chaud dedans. Alors il faudra le mettre le logo sur la grille pour que le ventilateur bien sûr absorbe l'air chaud et le rejette vers l'arrière du PC. Et ici nous allons faire l'inverse bien sûr, mettre le logo face à la carte graphique pour qu'il envoie de l'air frais dans le boîtier. Alors, euh, je m'occupe de ça et je vous reprends de suite après. Et voilà, comme vous pouvez voir, hein, les fans sont montés, les deux du bas et celui de la face arrière. Il ne me reste plus qu'à faire le branchement, à remettre la carte graphique en place et à faire les essais de, de coloris. Alors voilà, je vous dis à tout de suite, je fais le branchement le plus rapidement possible euh, et je vous montrerai, bien sûr, avec le, le hub, les branchements qu'il faut faire et après les sélections on pourrait faire avec le, la télécommande. Allez à tout de suite. Et voilà, alors euh, voilà, tout est rebranché. Hein. Les, deux fans, les deux fans du bas sont branchés sur le hub qui se trouve à l'intérieur. La carte graphique est remise en place. La carte euh, wifi qui est en dessous est remise en place. La déco MSI est remise aussi en place et branchée. Et le dernier ventilateur est branché. Il n'y a plus que maintenant ben, à le mettre en route. Et on va voir si tout fonctionne correctement. Ah oui, si j'allume pas. Vous voyez comme je vous disais hein, au niveau de la télécommande ici. À ce niveau-là, les deux boutons-là pour accélérer bien sûr ici ou réduire la puissance des fans. Alors là, je vais le carrément les baisser. Vous allez voir, ils vont s'arrêter. Voilà. voilà, vous voyez là, il s'arrête complètement, mais le PC continue à tourner, bien sûr. Après, bon, vous pouvez sélectionner la vitesse à laquelle vous voulez qu'il tourne. Moi, je l'ai fait tourner à cette vitesse-là. Première vitesse, ça devrait aller super bien. Au niveau du refroidissement, voilà, c'est très très bien. Voilà, ah bah alors. Euh voilà, maintenant que vous avez vu euh, comment monter des, des fans sur un PC. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Hein. Allez. Et comme je disais, si j'allume pas derrière, ça risque pas de démarrer. Voilà. Alors, voilà, je, je le mets en route. Vous voyez déjà le, au niveau du bruit, au niveau des ventilateurs, il y a beaucoup moins de bruit. Et vous voyez ce, ce rendu que ce, cela fait. Euh, si j'éteins les lumières, vous allez voir, il y aura un meilleur rendu. Vous voyez, au niveau déjà de la déco, c'est plus sympa, je trouve. Voilà. Bah alors, euh, si cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, commentez la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez des commentaires, euh, comment monter des fans ou, ou autre chose, eh ben, je suis là et je pourrais vous donner quelques petits conseils. Voilà, alors je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et puis je vous dis, n'oubliez surtout pas de mettre les commentaires hein, sur la, en bas de la vidéo. Et je vous laisserai bien sûr le lien euh, pour ceux qui voudraient s'acheter CRGB. Euh, avec des petits logos tribaux hein, en bas de la vidéo Et ben alors je vous dis à très vite dans une autre vidéo au revoir